bon check je vais laisser mon bs comme ça ok fais ce que tu veux à part des grosses dingueries t'as compris okay, ok et quand je reviens je vais voir ce que t'as fait okay, ok les gars abonnez-vous on va mettre ça à t... on va mettre ça un short quoi on va mettre ça en short n'hésitez pas à vous abonner lâchez un petit coup de bleu sa chaîne sera dans la description peut... non on peut pas mettre de description de... je vous mettrai son... son YouTube dans les commentaires voilà bon, bon. il est parti je vais mais, oui, pas, je photo. C'est une photo un peu. Après moi, touche monde. Je vais essayer de retrouver. Voilà. Et j'ai un Et j'ai un Et j'ai un blanc. Et j'ai un roman. Et tu bien Lui lui, Je vois si C'est style C'est style Les gars je suis de retour Qu'est-ce que t'as fait comme dingue Qu'est-ce que t'as fait comme dingue vous, vous savez pas mais j'étais en train de faire une miniature Pour une prochaine vidéo Mais on va voir quest on va voir si t'as fait years conneries 2000 ans plus tard. Les gars du coup c'est parti on va réagir à ce que euh, mon pote a fait euh, Qui est juste là en train de voir j'étais comme un con Du coup on va, on va réagir à ce qu'il a fait C'est parti Mais vas-y frère T'as rien fait wesh. Oui. Fils de <rire> <Ça ch> <rire> Mais je vais te demander... moi excuse, je... <coughs> dis excuse, dis excuse, dis excuse. Dis excuse. Dis excuse. Dis excuse. <coughs> dis excuse. de <coughs> la canne. Les gars, je vous donne un défi. Aux oh, 200 pouces bleus sur cette vidéo, je reprendrai ma revanche la prochaine fois que je reviendrai chez lui. Alors n'hésitez pas à bombarder la part des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner pour me dire si euh, ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas, c'est à, à, à, à, à ces genre de vidéo improvisé quoi. J'avais même pas préparé rien du tout. Euh, mais du coup voilà, euh, on se revoit là, euh, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Complex, à très bientôt.